Et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Sonic. Euh... Sonic 1 Remaster, c'est Sonic Origins. Ah, Sonic.z Origins. Donc je suis dit avant lui de faire des Sonic.z. Donc on a. On Sonic cool dans un jeu. C'est nouveau, ça, dis donc. <.issance> je suis ici. Pardon. <rire> Pas le droit c'est se de d'office. Où suis-je Est-ce que c'est que je explorer un Non, Non, non. a normal sauté deux trois, c'est sont des Bon. bon, bon. bon. bon. bon. Et là, on va jouer à Sonic 1 avec les capacités de Sonic Mania, Sonic 3, Sonic 4. <rire> c'est bizarre, Sonic. tout est vide. C'est bizarre, dis-moi Sonic, pourquoi tout est vide Dis-moi Sonic, pourquoi c'est vide pas que tu sois vie et ça c'était très bizarre ah ah ah qu'est ce que c'est hein? Qu -ce que, que ça hein ça m'a fait peur Qu'est-ce qui se passe? Ok, ce qui se passe? Qu'est-ce Bon, non, c'est Sonic ce Origins. Je me sens un peu bizarre aujourd'hui. Moi courir. C'est bizarre. Oh putain. Encore des animaux morts. C'est quoi cette blague encore Oh non. Oh non. Oh dieu Oh dieu. Il a sauvé ces agneaux des griffes d'Eggman, mais au final, il a tous tué. Ah ouais, je peux comprendre, c'est nickel que t'as pas trop enfant. On va croiser celui qu'on vous dit. Comment ça mon vendu Un mensonge là ah. Non je rigole Ah, T'es pas obligé de faire ça s'il en fait. Ah voilà oui. là il <rire> es <calme>, ouais. <rire> est de dos donc ça c'est ouais. C'est comme Tails What the... Qui es-tu Mon oh non, il est, il est Je des mots Ok. Je veux okay. to avec toi. Quoi? Bienvenue dans mon monde <rire> rigole pas comme ça trouvez <rire> c'est comme comme to de tocque Trouvez-vous un secret de de t'échapper T'inquiète pas ce que Mon ordinateur qui a chargé un truc. Oh, ok, il faut faire un spin dash. Je sens. Direct, impossible là, là je suis à fond sur le bouton c'est impossible de passer impossible à la fin, là je dirais de démarrer donc peut-être on peut faire survivre euh, Sonic j'espère si on peut pas faire survivre Sonic euh... C'est pas possible, on peut pas avec. Ah oh, oh, bah tiens, apparemment. moi Ah ouais, c'est End-to-old Origins. Il n'y a pas moins de 100 livres. Pas l'impression. Pas l'impression qu'on puisse choisir Tails. on peut le proposer encore ah c'est c'est pas par un qu'il faut oui, de partir de l'autre côté Merde. Euh... Non, c'est pas possible. bon. On sait combien tel, Bon. On va essayer de s'échapper, mais il n'y a pas moyen de faire un swing ne je vois quoi. C'est bizarre. Oh, putain, j'ai réussi. N'est pas mort. Intéressant. Mais bah oui, je suis pas mort. Il n'y a que ce n'est qu'on comprend en fait. C'est pas simple, c'est une démo qu'on peut jouer que Sonic en fait, pour l'instant et euh, bah du coup, berce à tous sur la description du jeu sur Sonic.v